Comme les copains j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog puisque je pars à Bali euh, en Jakarta même, euh, toute seule, en Indonésie. Je rejoins des potes là-bas. Euh, pour ceux qui n'ont pas trop suivi les breakup diaries et toute ma vie, euh, j'étais en couple depuis un an et demi. Nous devions faire un road trip en Asie tout en suivant des cours en distance en Chine. On s'est séparés au bout d'un mois et demi en Thaïlande et donc pour de multiples raisons, notamment le fait que j'étais au bout de ma life, je n'allais vraiment pas bien mentalement et physiquement, je suis rentrée en France et après beaucoup d'épisodes de ma vie et beaucoup de remise en question de trucs comme ça et surtout des opportunités. J'ai décidé de repartir en Indonésie pour deux mois et euh, je vais vous emmener pour euh, voilà, vous faire du contenu et tout. Il euh, y aura donc des moments euh, de joie, des moments un peu moins de joie, euh, je pense, mais je pense que tous ces moments-là un peu plus compliqués, je les mettrai dans mes breakup up diary peut-être. Je sais pas trop comment je vais faire mais je vais faire pas mal de vlogs. Peut-être que ce sera pas hyper organisé parce que j'ai juste envie de ne pas me prendre la tête et de vous proposer du contenu sincère et donc euh, voilà, j'espère que ça vous plaît. J'ai ma valise ici qui n'est pas totalement prête faut que j'aille chercher des antibiotiques Enfin vraiment genre je suis à la ramasse Demain ressemblait à hier Et je me suis dit c'est plus la peine Je veux pas tout miser sur une vie que j'aurais peut-être à 40 ans Comme le mec to the Wild avec un meilleur style quand même Moi je suis parti sans dire je t'emmène Me casser pas le feu Pleurer comme cent mille affaires S'il te plaît, faut pas m'en vouloir J'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir Le les gars, je vous retrouve, ça fait trois jours qu'on est à Jakarta Je suis désolée, j'ai pas mon micro Je sais pas où je l'ai mis, j'espère que je l'ai pas oublié Parce que c'est vraiment trop chiant si je l'ai oublié euh, Donc euh, voilà, j'espère que le son sera mieux euh, Aujourd'hui, on est lundi euh, on s'en va à Bali, je suis arrivée il y a deux jours, c'était trop cool. Là, je suis dans ma petite chambre d'hôtel, les autres ils ont une euh, toute chambre à côté. Et euh, on a eu plein de galères avec les hôtels, vraiment. Enfin, euh, c'était des grosses galères, mais c'est pas très grave. Et on est sorti euh, les autres c'était trop trop bien. On est allé dans, dans pas mal de boîtes différentes, enfin, c'était trop trop cool. Et, et dans un bar d'encens. Et donc voilà, aujourd'hui on va à Bali, j'ai trop hâte. En vrai, c'est trop bien, le mood il est cool, je suis grave contente, je profite de ouf. Juste la semaine pro, faut vraiment que je travaille. Les autres ils sont en vacances, sauf que moi j'ai encore bah, mes, mes cours à distance. Et je dois trouver mon stage et tout, donc, euh, donc voilà. Et là, je suis en train de faire ma valise. J'ai pris un petit café ce matin. Ça m'avait tellement manqué les cafés à emporter comme ça. Enfin, c'est pas du tout écolo, donc je ne prends pas du tout tous les jours. Mais ça m'avait manqué de ouf. Euh, donc, euh, je suis contente. J'suis contente. Allô, mon amour, je suis dans votre cour. Donnez-moi le cœur du bâtiment, mon amour. Je te ferai la cour. Oui, tous les jours, je te ferai la... Coucou les gars, je vous retrouve, euh, on est à Ouboud, on est une semaine après et je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap de tout ce qu'on avait fait pendant la semaine parce que comme d'habitude j'ai filmé et j'ai pas euh, genre expliquer en même temps et donc c'est trop trop dommage parce que euh, bah voilà j'avais plein de trucs à vous raconter bon j'ai essayé de trouver un spot un peu sympa mais je ne sais pas si ça va être le mieux et euh, j'ai noté tous les trucs qu'on a fait pendant la semaine et je vais vous faire un petit euh, récapitulatif enfin, en même temps je vous mettrai euh, les plans de mon vlog donc on est arrivé à jakarta comme vous avez pu le voir on a fait la fête et tout c'était trop cool et ensuite euh, le lundi on est allé à bali donc euh, c'était trop trop bien enfin vraiment on était à Congu. donc on est resté une semaine à changou on était dans un hôtel très cool je vous mettrai le lien en barre d'infos c'était vraiment pas en moins de 10 euros par nuit et euh, le premier soir on est sorti donc euh, direct euh, yolo on devait pas sortir de base et finalement on est sorti et euh, on a fini à 6h du mat sur la plage donc c'était très, très cool franchement trop trop bien Ensuite, le lendemain, euh, je vous avoue qu'on était crevés, donc on a un peu visité euh, les alentours et tout. On a fait des trucs un peu chiant, genre prendre les scooters et tout. Et ensuite, on est allé dans un bar piscine. On s'est pas vraiment baigné, euh, je vous mettrai évidemment toutes les adresses. Euh, c'était assez cool, mais c'était pas non plus euh, incroyable. Genre, euh, je recommande, genre pour faire un petit tour, pour prendre un verre, mais peut-être pas pour manger, parce que c'est vachement cher. Là, nous sommes du... le bon matin. Non, il est 13h30, et on est en train de se balader, de découvrir... Ben. C'est une ah, bon, trappe, vraiment j'adore. Jamais sans vrai fausse vérité, vrai je mirage, il te traite comme un animal. Si t'es pas né du bon côté du rivage, fais que je veux plus m'asseoir, alors t'attends que j'ai ton corps dans mon paysage ensuite euh, le troisième jour pareil on s'est un peu baladé autour euh, de Bali on est allé sur les plages et on est allé donc euh, à la boîte du deuxième jour euh, voilà c'était un peu la, la semaine euh, sortie là on s'amuse et tout euh, vous le verrez dans le prochain vlog genre là on n'est plus du tout dans le même mood mais c'était trop trop bien et en fait c'était une soirée genre open bar pour les filles donc euh, pendant deux heures on a pu boire ce qu'on voulait euh, je me suis trop trop trop amusée vraiment c'était trop bien donc ça me fait trop du bien de, de sortir enfin euh, voilà genre euh, Bali en vrai il euh, y a un peu de tout et donc euh, bah, si vous voulez sortir c'est trop trop cool donc voilà c'était une soirée où on s'est bien amusé on s'est ambiancé le jeudi le jour d'après on est allé à la plage et le soir je suis allée au coucher de soleil avec les gars euh, pour mes potes et tout euh, bah en fait vous avez pas pu les, trop les voir dans mes vlogs de Thaïlande parce que je les ai jamais publiés vu que j'ai pas fait les montages que je m'en sentais pas trop capable donc euh, vous les verrez putain je suis hyper blanche par contre là l'horreur euh, j'essaierai de vous les montrer au max durant ces semaines enfin genre pour que vous les. Je sais pas, genre pour vous les rencontriez et tout Et euh, voilà, je vous, je vous montrerai Plus en détail qui Oh là là, sur la chaise J'attends qu'on m'invite Oh là là, le slow commence Et j'attends la suite Vers le sprit, dans ma vie Amertume, tu l'es vide 3, 4 Donc, On se retrouve sur une plage assez minable, Au restaurant, en tout cas à Bali c'est beau Là il y a pris des nuages, c'est chiant Mais euh, on se retrouve bientôt Pour, euh, pour une nouvelle thème. Moi je t'aime, filons on se retrouve au paradis ouais. Croisement de fils électriques ouais. Croisade de filles éclectiques Ce soir. Croissant au bord dans le lit ouais. 400 amis sans le disque ouais. américain donc le vendredi, on est allé au marché, un petit marché le matin à Tjungut. On était vraiment genre dans le centre, euh, c'était trop cool. C'était un peu cher, euh, mais ça allait encore, enfin un peu cher pour Bali, genre tu manges vraiment pas cher non plus. Ensuite, on est allé au Fins. Euh, je sais pas si vous voyez pour ceux qui connaissent un peu Bali, mais en gros c'est des sortes de piscines, euh, un peu un club privé euh, comme il existe en France, sauf que là-bas, genre ça te coûte beaucoup moins cher. Genre faut pas prendre de table. Euh, petite astuce sinon ça doit te payer super cher. Et si tu prends juste un verre ou même rien du tout, tu peux venir dans, dans la piscine te baigner. Enfin c'est trop bien. Donc nous, on a, on a chillé un peu là-bas. En vrai, je m'ennuie un peu, genre <rire> pour tout vous avouer. Mais euh, le soir, on est allé à une soirée dans une villa, donc euh, chez des... Gens canadiens qu'on avait rencontrés. Et on est sorti en boîte à la favela cette fois-ci. C'était trop trop cool. Euh, vraiment très bonne boîte si vous venez à Bali. Comme vous pouvez le voir, on est pas mal sortis. Euh, moi, tous les matins, je taffais mes cours. Donc c'était un peu compliqué. J'ai un peu du mal à trouver un rythme parce que les gars, ils n'ont pas les mêmes cours que moi et ils étaient en vacances. Donc là, moi, j'essaie de gérer les cours, YouTube, parce que c'est trop important pour moi. Et en même temps, euh, sortir euh, avec les autres et tout. Donc je vous avoue que pour l'instant, c'est un peu compliqué cette semaine. Ça m'a un peu rappelé la Thaïlande. Donc j'espère que ça ira mieux la semaine d'après et dans le prochain vlog. Parce que là, j'ai trop de retard sur mes vidéos. Ça fait 15 jours que je n'ai pas publié, ça va pas du tout. Ensuite, le dimanche, c'était l'anniversaire de Sarah. Euh, donc moi, j'ai taffé le matin. Ensuite, on est allé au resto, un petit resto Instagram trop stylé. Après, on est allé voir un temple, euh, en vrai, un peu surcoté pour tout vous avouer, genre au niveau des visites pour l'instant je préfère largement la Thaïlande. Et ensuite, euh, le soir, on est allé euh, avec Sarah en boîte, mais on n'était pas trop dans le mood parce qu'on était vraiment fatigué. Mais voilà, donc, euh, donc assez cool, pareil. Sa tête dans les nuages, le petit garçon au premier rang. Il fait du bruit avec sa bouche, on va devoir convoquer ses parents. Elle fait ses devoirs, c'est bien, il a les notes qui suivent. Mais j'aimerais bien qu'on classe, il prenne un peu moins d'initiative. Polochon, on ferme les yeux quelques minutes. Et ensuite, hier, je suis allée donc lundi à l'immigration et euh, on s'est fait un peu couiller. Je sais même pas comment je vais faire, je sais même pas si je vais pouvoir rester sur le territoire parce que je veux rester deux mois. Mais c'est une galère d'étendre son visa, euh, j'ai trop le seum. Donc j'ai un peu gâché ma journée et le soir, on est allé voir le coucher de soleil tous ensemble et euh, on est allé dans un bar avec une petite soirée techno euh, et on a retrouvé euh, nos potes. Enfin, En fait, il y a pas mal de gens... des de l'ISEC, j'ai un pote de FKS et tout qui est là donc c'est trop trop cool parce que bah vraiment c'est un mood genre euh, global genre tout le monde est là, tout le monde est, est chill donc c'est trop bien euh, donc voilà en tout cas de mon côté ça va mieux en ce moment euh, c'est trop cool genre vraiment je profite à fond ce qui me manque c'est vraiment de plus publier sur Youtube, de plus faire de photos, de plus faire du contenu mais là comme vous le verrez dans le prochain vlog on est à Ubud donc Ubud c'est très très cool pour euh, faire des sorties et tout donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était le premier vlog, c'était peut-être un peu plus bancal parce que j'avais du mal à genre filmer et en, euh, enfin, et en même temps parler et tout parce qu'on n'était pas dans une villa donc j'avais pas d'endroit où filmer. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur Bali, sur Jakarta si vous voulez. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.